Si tu fermes, si tu fermes les yeux, tu pourras voir la musique réussie à écouter, comme ça tu entendras mon cœur, mais si tu es capable d'oublier ton esprit, alors tu percevras l'énergie qui m'habite, moi, qui t'habite toi, comme un pont entre les deux. Douce, pression de mon amour, prison et d'électricité. Le spasme de l'amour La décharge qui dépasse le désir L'affection, l'attachement La tendresse des gestes honnêtes Cette direction qui s'éloigne du contrôle Réunion physique qui transgresse Délicate symphonie frais de nom comme une note de musique Parfaite qui jamais ne s'oublie L'amour véritable et sans sophistication Existe ainsi L'amour n'a besoin d'aucune couleur ajoutée. Ferme, ferme les yeux. Observe, observe. Observe ma musique. Écoute, écoute le battement de mon cœur par soi, l'énergie qui m'habite, mon âme dans la tienne, ton âme dans la mienne, unis tous les deux. Fondé sur ce dialogue spirituel, nous sommes ici tous absorbé par cette activité, accompagné de la plus complète intimité, sincérité. Loyal, loyal, loyal, sans un je t'aime qui réclame possession.